Aujourd'hui je vais te présenter Eli, 26 ans, 2000 euros par mois et il a réalisé cette opération après avoir suivi ma formation qui est une opération doublette qui vaut aujourd'hui 600 000 euros. Viens avec moi, je vais te le présenter. Salut Eli, Salut. merci de me recevoir chez toi. Donc aujourd'hui Eli me reçoit tout simplement parce que euh, je lui ai demandé euh, d'accepter de, euh, de faire cette interview avec moi parce qu'il a une très belle histoire d'investissement que lui à nous raconter aujourd'hui. Mais avant ça, je vais lui laisser tout simplement se présenter pour qu'on bah, qu sache bah, qui tu es exactement. Euh, bah, je m'appelle Élie, j'ai 26 ans, je suis informaticien de profession et euh, investisseur maintenant. Donc là aujourd'hui, on se trouve euh, chez toi, enfin chez toi, parce que tu es propriétaire en fait de, de la maison dans laquelle on est, mais je crois j'ai cru comprendre que tu n'habitais pas ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu Exactement. Donc j'habite pas dans ces maisons. Je suis euh, hébergé à titre gratuit chez ma compagne qui elle-même est propriétaire euh, d'une autre maison. Ok super. Donc, euh, donc tu as fait un investissement immobilier et as réalisé ici euh, une opération de doublette pour être très clair. Exactement. Alors cette maison. Euh, c'est une maison que euh, que tu viens juste de finir de construire, je crois. Oui. Est-ce que tu as déjà fait d'autres investissements immobiliers avant cette opération Non, c'est mon premier investissement immobilier. C'est ta première croire. opération immobilière. Oui. Okay. Euh, alors, il y a une question qui revient beaucoup des internautes sur les vidéos que je peux faire sur ce type d'opération justement. Et euh, on me demande euh, si c'est euh, difficile de trouver un financement pour faire ce, ce type d'opération. Est-ce que toi, tu peux me parler de ça et de ton expérience euh, par rapport… Euh, ben, au contact que tu as pu avoir avec les banquiers pour pouvoir te financer cette opération. Que te, que te disaient les banquiers lorsque tu arrives avec ton dossier Alors, dire que c'est facile, ce serait faux. Il faut avoir une réelle motivation pour, euh, pour obtenir son prêt. Euh, toutefois, moi, j'étais vraiment euh, objectif d'avoir mon prêt. J'ai fait pas mal de banques, je pense en tout 10-15 banques. Je suis allé me présenter avec vraiment un dossier... Euh, prêt formé où la banque n'avait pas me recontacter pour demander par exemple un autre papier. J'y allais vraiment dans l'objectif de tout donner le jour même et... Un dossier carré avec tous les éléments c'est ça du premier coup. Ok, donc un dossier bien préparé déjà à la base. Ouais. Quelques petites anecdotes, je suis allé voir certaines banques, ou même des dire je, je prenais toujours rendez-vous avec le directeur, parce que je, je sais que les directeurs ont des délégations et l'autre, que moi je veux vraiment avoir un contact directement avec le directeur. J'ai fait des présentations à des directeurs où eux-mêmes m'ont dit que qu'ils n'avaient jamais reçu une présentation aussi, aussi carrée et que si eux euh, avaient le bouton vert, euh, ils délivraient le, le crédit. Bon, certes, sur celui-ci ça n'a pas fonctionné, mais sur d'autres banques euh, ça a fonctionné. Donc la présentation du dossier, elle était, elle était nickel. Ouais. Euh, quand tu parles de la, de la présentation du dossier, c'est comment tu as présenté le dossier exact. et l'opération que tu leur, que tu leur as montré. Ouais. C'est la présentation elle-même. Moi, pour info, j'y suis allé avec un euh, PowerPoint avec quelques slides. Euh, J'ai direct posé le sujet, je voulais euh, qu'il comprenne surtout aussi, pas juste arriver, bonjour, je veux le temps, euh, Ouais. Voilà, je voulais euh, que lui-même dise, ah ouais, quand même, T'as une belle opération, il euh, faut que je me, je me donne aussi pour lui. Ok. Et au final, tu as réussi à trouver la, la banque au final, qui t'a financé aussi. parce qu'elle a Accroché sur sur le dossier et surtout sur l'opération que tu leur présentais, Exactement. Euh, parce que tu as, as une opération qui est Une question que je voudrais te poser, euh, tu m'en as parlé la dernière fois au téléphone, c'est pour ça que je te la pose aujourd'hui pour la, pour la partager avec tout le monde. Euh, tu me disais que lorsque euh, tu t'étais en recherche de ce financement, tu étais énormément soutenu par tous tes proches autour de toi qui te disaient « vas-y, tu vas y arriver, tu vas trouver, c'est évident, c'est ouais. hyper facile ». Est-ce que ouais. c'est bien ça ou? Ouais. Pas du tout, euh, <rire> non malheureusement, euh, c'est vrai que la famille ne pensait pas que j'allais réussir à obtenir euh, le prêt, c'est quand même une certaine somme, euh, tout seul. Tu es jeune, tu as 26 ans, je rappelle, est-ce qu'on peut dire ton salaire ou pas Oui ce... bien sûr, euh, je suis à 2000 euros. Tu as 2000 euros par mois, ouais. tu as 26 ans, c'est ta première opération. C'est ça. Évidemment, euh, là pour prendre un petit peu la défense de ta famille aussi, hein, ouais. euh, c'est clair qu'à la base, euh, quand on voit le profil que tu as, et l'opération que tu as envisagé de faire, c'est difficile pour les gens qui t'entourent. En tout cas, des gens qui ne qui, euh, qui font pas d'investissement immobilier. On va, on va en revenir d'ailleurs hein, sur ce point. Mais pour des gens qui ne font pas d'investissement immobilier et qui ne maîtrisent pas non plus euh, l'aspect de, de, de, de demande de financement pour un projet immobilier, eh ben, c'est difficile de croire que le montant que tu demandais pour cette opération, on allait, euh, on allait te l'accepter. Et au final, c'est quand même bien le cas. Tu as, as réussi quand même à, à avoir ton financement. Premier investissement, ouais. tu te lances tout de suite sur euh, la construction de deux maisons en doublette. Euh, ma question, c'est pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé sur, sur cette opération et pas, euh, comme tout le monde, acheter un appartement à rénover, pour le louer, etc. Alors, au tout début, euh, je souhaitais construire une maison, juste une. Je, je te suivais sur Instagram et je voyais que tu faisais deux maisons, enfin, la doublette, la stratégie de la doublette. Je n'ai même pas pensé moi-même à me dire pourquoi je ne mettrais pas deux maisons. Et c'est le jour où je t'ai rencontré sur un, sur un séminaire au stade et tu m'as dit mais pourquoi tu t'en fais pas deux sur le sur, sur le terrain et puis j'ai dit mais ouais euh... donc aujourd'hui que tu as fait cette opération est-ce que euh, tu as, as d'autres projets euh, derrière est-ce que tu vas ouais. tu te relances dans quelque chose d'autre de totalement différent si est similaire ou pas alors oui j'ai euh, deux projets euh, actuellement donc euh, cette fois-ci donc c'est six maisons individuelles en construction euh, sur un très grand terrain et un autre projet, encore une doublette, dans le, toujours dans ma région, sur un autre terrain également, que de la construction neuve pour l'instant. Ok, bon, super Que des gros projets, ouais. incroyable Donc à partir de cette première opération, tu euh, t as, t as, t as, t as eu un déclic, tu as, as vu ouais. qu'il y avait de, de, de belles choses à faire dans la construction de maisons individuelles ouais. et tu pas tort aujourd'hui c'est euh, le produit euh, dont le marché immobilier euh, souffre de la plus grosse pénurie en fait. Il n'y a pas du tout de maisons individuelles disponible sur le marché. C'est très rare de trouver une maison neuve soit louée soit achetée. Et à euh, contrario, en face, on a énormément de demande. Aujourd'hui, il y a une explosion de la demande euh, sur le marché euh, de, de, des particuliers qui recherchent en fait une maison individuelle dans laquelle euh, pouvoir vivre, alors que ce soit en tant que propriétaire ou même en tant que locataire. Donc, on est vraiment sur le produit euh, qui respecte en fait une règle fondamentale du commerce, qui est l'offre et la demande. À partir du moment où vous avez une offre qui est très peu disponible avec une demande énormément enfin très importante en face, vous avez toutes les chances bien de gagner de l'argent et d'avoir un business qui, qui fonctionne bien. Alors, en l'occurrence ici, un business dans l'investissement immobilier. Donc c'est plutôt un bon choix et toi tu as pris aujourd'hui la direction de continuer dans, dans cet objectif-là parce que ces maisons, maintenant qu'elles sont construites, tu les exploites aussi et tu t'es rendu compte euh, ben, du potentiel qu'elles apportent et je pense ça, que ça c'est quelque chose qui va beaucoup euh, intéresser tous ceux qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, l'exploitation, sachant que euh, l'exploitation dont on va parler maintenant, pour moi ça fait bien partie de la deuxième étape d'un investissement immobilier et qui est quelque part la, la moins importante, la plus importante dans un investissement immobilier. Ça c'est L'erreur que font beaucoup d'investisseurs immobiliers, c'est de se focaliser sur euh, la stratégie locative qu'ils vont utiliser. Est-ce qu'ils vont louer en courte durée, en colocation, en U, etc., etc., ou en étudiant, peu importe. Tout le monde se focalise là-dessus pour aller chercher du cash flow positif, du cash flow positif, du cash flow positif, on entend ça sur toutes les bouches. Alors que le plus important dans un investissement immobilier, c'est le bien que l'on achète. Quel est le bien qu'on achète pour être sûr qu'on ne va pas se tromper, qu'on ne va pas perdre de l'argent demain, derrière, dans la détention de ce bien-là. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on, euh, on procède, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Euh, je réfléchis à la stratégie que je vais utiliser euh, pour l'exploitation de ces biens-là. Donc là, maintenant, c'est ce, la question que je vais te poser, justement. Donc, tu as fait cette doublette, tu as construit donc deux maisons. Est-ce que tu peux te donner quelques informations Quelles sont les, les surfaces à peu près de ces maisons alors les maisons font 90 mètres carrés avec un garage avec euh, un garage de 14 mètres carrés. D'accord. Donc euh, voilà. maison trois chambres. Trois chambres. Euh, une salle de bain. Ok. Donc euh, sont... 90 mètres carrés trois chambres avec un garage. Donc les deux sont identiques c'est une doublette donc euh, les deux maisons sont sont exactement pareilles. Euh, on est sur un terrain euh, qui fait combien 615 mètres carrés. 615 mètres carrés au total ok. Donc ces maisons maintenant qu'elles sont construites comment tu les exploites parce que toi tu as fait le choix de les conserver pour les mettre à la location alors que tu aurais pu très bien aussi euh, décider ben, de les revendre tout de suite ces maisons. Et d'ailleurs on va reparler juste après euh, de cette option là pour voir un petit peu quest ce que ça aurait donné par rapport à la stratégie que, ben, que tu utilises aujourd'hui qui est celle de l'exploitation en location. Alors comment tu euh, euh comment tu comment exploites ces maisons euh, ben, J'ai déjà tout d'abord réfléchi longuement, euh, j'ai étudié le marché regarder un peu la région, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, euh, donc sur les deux maisons, j'en ai mis une en location courte durée et l'autre, j'ai créé le Pinel, euh, j'en ai profité justement avant le 1er janvier 2021, donc la maison dans laquelle on est, c'est une maison qui est louée en courte durée, exact. donc via Airbnb, Exactement, Booking, etc. Il faut qu'on se dépêche à, à, ouais. à faire cette vidéo parce que je crois que tu reçois du monde ça, dans ça, quelques ça, heures. Euh, donc super. Et, euh, et donc euh, l'autre maison, elle est louée de quelle façon Ah bah oui, elle est louée, elle est location euh, de location nue. J'ai trouvé ta façon d'exploiter ce bien euh, super intéressante et euh, ouais. tu as réussi à, à atteindre deux objectifs avec cet investissement-là. Ouais. Le premier, c'est d'avoir un, un, un investissement qui, qui te rapporte de l'argent, qui est rentable. Exact. Et de l'autre côté, tu as également permis à quelqu'un de ta famille eh bien, de, de pouvoir se loger plus facilement parce qu'ils rencontraient un, un, un peu quelques problèmes en fait pour trouver un, un logement décent ou se loger. Est-ce okay. que tu peux nous en parler un petit peu Donc j'ai décidé de, faire, de mettre mes grands-parents dans la deuxième maison, euh, ça leur permet justement euh, en Pinel d'avoir un loyer euh, faible, euh, ils sont également aussi proches euh, de ma famille, donc dans la même région, et on, au moins ils sont, ils sont bien, ils ont le jardin, ils ont le chien qui peut courir à côté, et puis ils sont surtout dans une maison neuve. Euh, voilà, qui peuvent avec tout le confort de, du, du neuf dans, dans l'immobilier. Et, et en plus de ça un, un locataire des, des, <rire> des, des, des mieux qu'on puisse espérer puisque tu vas avoir ouais. un, tu, tu prends pas beaucoup de risques qu'on ne paye pas le loyer là ce ça sont ça, tes grands-parents donc plutôt ça sera plutôt de, bon, de bons locataires et Mais moi ce que je trouve génial et c'est pour ça que je voulais relever ce point là c'est que euh, ben, tu as, as permis à tes grands-parents, de pouvoir se loger exact. Euh, et de les aider quelque part. Ah oui, tu n'aurais jamais pu les aider si tu n'avais pas fait cette opération. Ou euh, euh, voilà. Donc c'est une opération immobilière qui, qui permet à Élie de gagner de l'argent et en même temps ça lui a permis aussi d'aider bah, ses grands-parents. Hein. Je trouve ça, je trouve ça génial. Ouais. Euh, donc tu parlais du Pinel. Euh, juste pour préciser qu'en fait jusqu'au 1er janvier 2021, on avait la possibilité de faire du Pinel. Avec ce type d'opération, aujourd'hui c'est plus possible puisque notre gentil gouvernement a éliminé la possibilité pour les maisons individuelles d'utiliser cette niche fiscale qui était la plus grosse niche fiscale. Euh, qui était disponible en France pour nous particuliers. Euh, toi, Lee, tu as réussi à, à en profiter au dernier moment, ouais, hein, parce que vraiment. tu me disais la dernière fois que ouais. tu n'étais pas sûr si ça, allait, euh, si ça allait passer pour toi ou pas. Oui, au final, on est bon. Le permis a été accordé en 2020. Donc, euh... donc parfait, tu as, as pu être éligible à la l voilà, finale. Même, ouais. Donc du coup, ben, en plus de gagner de l'argent avec cette opération et de loger tes grands-parents, Lee arrive également à réduire ses impôts très fortement. Tu peux me dire à zéro. Bon, mais voilà, ouais, l'impôt voilà. sur les revenus maintenant. Donc aujourd'hui, il dit voilà, ben, tu ne payes plus d'impôts du tout sur Ça, revenu ouais. grâce euh, à cette opération, qui est malheureusement, je le rappelle, n'est plus possible en 2021, c'était possible jusqu'en 2020. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos d'ailleurs pendant des années, donc euh, voilà, si tu me suis sur mes vidéos, euh, ben, je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour que tu puisses être au courant des dernières nouveautés et des, euh, des astuces que tu peux utiliser pour, pour tes opérations d'investissement immobilier. J'ai une petite anecdote aussi ouais. sur l'obtention de mon crédit. Ouais. J'étais en période d'essai et euh, c'était mon premier CDI. Donc c'était aussi dur à faire passer ça. D'accord, ça c'est important. C'est important que tu le signales parce que ouais. même si tu as fait 15 banques avant, euh, ça. tu partais avec un bagage qui était plutôt défavorable hein, puisque un, un CDI tout neuf euh, en période d'essai, ouais. Bon, c'était pas évident. Surtout pour une opération comme celle-là qui, qui représente quand même un certain budget. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, personne n'y croyait autour. Hein. Donc ben, bravo à toi en tout cas pour euh, ta persistance, comme quoi ben, quand on ne lâche pas l'affaire et qu'on euh, qu persiste en fait dans son, dans son projet, surtout lorsqu'on sait qu'on a un projet qui est super viable et super rentable comme celui-ci, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, on ne trouve pas la solution pour pour, pour le financer et, et l'aboutir. La preuve avec ellie aujourd'hui ici, et c'est pour cette raison-là aussi que, que je fais cette, cette vidéo, pour vous montrer que c'est possible, même si on est jeune, même si on a le salaire que peut avoir ellie et même si on était en période d'essai, comme tu viens de dire, avec un premier CDI. Donc, donc génial. Et puis derrière, donc tu enchaînes, euh, enchaînes avec d'autres opérations qui sont beaucoup plus importantes. Oui, là, par contre, je présume que tu fais pas ça tout seul. Que, ça euh, sera, là, ça va si ça commencer quand même à coincer au niveau vrai, de Z, pour, pour ce type d'opération. Ah ouais, ça sera avec des associés pour, pouvoir, pour pouvoir emprunter la somme pour construire toutes ces maisons. Okay. ok, super. Donc, euh, je voudrais revenir quand même sur une chose c'est que je voudrais savoir euh, autour de toi, malgré qu'on on a dit tout à l'heure que bah, ta famille ne euh, croyait pas forcément que tu allais obtenir ce crédit et finalement tu l'as obtenu. Mais euh, est-ce que, est -ce que cette envie d'investir te, te vient de ta famille Est-ce que es, ta famille sont des investisseurs Est-ce qu est -ce que c'est eux qui t'ont appris à faire ça -ce que, voilà, euh... Alors, Du coup, ce n'est pas ma famille qui, qui, qui a l'esprit investisseur. Hein, ils ne s'y connaissent même pas du tout. Et même pour dire qu'ils n'ont ils ont pas de diplôme, je viens d'une famille euh, où il y a qui n'ont pas fait de, de grosses études. Mmh. Je n'ai pas été influencé par, par la famille sur, sur les investissements. Je suis vraiment formé tout seul. Je dois être d'ailleurs le, le seul dans ma famille qui, qui a cet esprit-là. Comment j'ai eu cette, cette idée-là et ces, ces, cet état d'esprit C'est surtout par les amis de mes parents, ouais. qui, eux, ont, ont des grosses entreprises qui génèrent pas mal d'argent. Et euh, tout vient, en fait, de tu as amis. été influencé en fait par, par les exactement. amis de tes parents qui ont une réussite entrepreneuriale ouais. assez importante, c'est ça ouais, Exactement. Et pour, pour dire, je lui ai même posé la question à cet ami en lui demandant comment on fait pour, pour, pour être à son niveau, être aussi riche et autres. Et lui, il m'avait répondu, il faut bien travailler à l'école. Alors ça fait quelques années, mais vraiment quelques années qu'il m'a dit ça. Et je l'ai revu récemment et je suis allé le voir et je lui ai dit, mais euh, ce que tu m'avais dit en fait, euh, c'était faux. Parce qu'au final, tu ne peux pas avoir tout ça en travaillant à l'école parce que euh, même si tu es employé, tu ne peux pas t'acheter tout ce que lui, il avait. Et il m'a dit « oui, effectivement, euh, je t'avais menti sur, sur ce sujet-là. Je pense que c'était surtout pour… Euh, » Ouais, pour battre un peu le, ça, le sujet. Tu étais, étais peut-être un enfant à l'époque. Exact, j'étais un enfant. Je devais, être, je devais être au collège à cette époque-là. Donc, okay. euh, donc, je voulais peut-être faire une bonne figure devant mes parents. Là. Ouais, ouais. <rire> ouais. ouais Et puis, bon il n'a pas voulu rentrer dans le ouais, sujet exactement. parce que… Là, tu un enfant et que pour lui, c'était pas forcément très sérieux venant de toi. Donc il a balayé la chose en disant, d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens répondent, il faut bien que tu travailles à l'école si tu veux avoir de belles choses. Bon, aujourd'hui, tu sais très bien que ce pas les études qui amènent au succès. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, cette personne-là, je te la redis quelques années plus tard, C'est n'est pas à l'école qu'on apprend, mais il faut se former. Et c'est là-dessus où je voulais revenir sur ce que tu disais, c'est que pour réaliser des opérations comme celle-là, euh, si on sait faire, ben on fait, par contre si on ne sait pas faire, si on se forme pas, si on n'a pas les connaissances pour le faire, ben on ne pourra jamais faire de, des opérations comme celle-ci. Et, et t, Voilà, tu es la preuve parce que tu as fait des recherches, as, tu t'es oui. formé pour pouvoir faire euh, cette opération. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire pour pas se tromper et éviter de perdre de l'argent, parce que l'investissement immobilier ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais par contre si on fait des erreurs et qu'on fait un, un, un mauvais investissement, ça peut coûter également beaucoup d'argent. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'exploitation, donc une maison qui est louée en Airbnb, l'autre qui est louée en, en nu à tes, tes grands-parents. Euh, juste pour préciser, cette maison en Airbnb, euh, comment tu arrives à louer cette maison en Airbnb on est, on est à la campagne ici. Exactement. Ben, J'ai étudié le marché, toujours. Ouais. Il faut étudier, il faut regarder ce qu'il y a dans les environs. Euh, donc là où je suis en Gironde, il y a une grosse euh, zone industrielle. Et je me suis dit ici, euh, il, y a des, il y a beaucoup de travailleurs qui vont venir louer à la semaine ou louer au mois. J'ai dit ben, on va tenter location courte durée. C'est génial parce que il y, y a très peu de monde qui, qui se disent qu'ils peuvent louer une maison une maison courte durée. La plupart du temps ce qu'on voit ce sont des appartements en ville qu'on loue en courte durée des petits des petits appartements. Mais là c'est la preuve qu'on peut louer également un Airbnb et le gros avantage d'une maison comme celle-là c'est qu'on a plusieurs chambres et donc on peut accueillir, accueillir plusieurs voyageurs. Et il y a une clientèle spécifique pour ça et notamment toi qui reçois beaucoup de gens qui sont soit en mutation, soit qui viennent pour des stages, soit qui viennent pour une période de temps de travail dans une entreprise et qui repartent ensuite, etc. etc. Et ça leur permet d'avoir un logement dans lequel ils sont totalement indépendants plutôt que d'être à l'hôtel. Donc, c'est une, une, une, une bonne idée d'avoir de, de, pensé à, à, à mettre ça en, en location court durée, ce qui permet en fait de faire des couplages super puissants, d'une part en louant en Pinel et en réduisant tes impôts, malgré le fait que tu es un petit loyer, mais que tu compenses très largement en louant cette maison en courte durée, est-ce qu'on peut le dire combien, combien cette maison elle te rapporte euh, par mois en courte durée Alors, Entre 2 et 3 000 euros. À peu près. Entre 2 et 3 000 euros, euh, donc tu as à peu près 860 euros je crois exact. pour, pour l'autre maison, oui. euh, ce qui te fait euh, entre 3 500 et 4 000 euros on va dire euh, euh, par mois. Et quel est le montant euh, de ton crédit pour cette maison euh, 1100 100 euros. 1 100 euros de crédit euh, pour, pour cette opération de doublette qui rapporte derrière entre 3 et 4 000 euros on va dire suivant oui. la saison avec l'Airbnb, les, les prix oui. peuvent changer. Donc, un cash flow euh, d'environ 3 000 euros euh, par mois. Donc, c'est euh, vraiment une très, très, très, une très, très belle opération. Et ce qui te permet de faire ça, eh bien c'est le fait justement d'avoir euh, utilisé la stratégie de la doublette pour, euh, pour coupler tous ces leviers. Donc, ça, c'était très intéressant. Une dernière chose euh, dont on n'a pas encore parlé et que je voudrais qu'on évoque avec toi, pourquoi tu n'as pas vendu et qu'est-ce que tu aurais pu espérer si tu avais décidé de vendre euh, ces deux maisons euh, donc j'ai voulu garder justement pour euh, pour euh, tout d'abord mes ma, ma, ma grands-parents à qui je voulais mettre dedans. La deuxième, elle a rapporté énormément euh, en location en courte durée et j'aurais pu revendre effectivement et ne plus avoir de crédit, peut-être repartir encore sur sur d'autres maisons. Euh, pour l'instant, je, je je préfère euh, on va dire épargner, étant donné que j'ai aussi mon différé. Donc, euh, donc alors, tu bénéfices d'un rends... différé, c'est-à-dire que euh, tu t as, t as pas encore commencé à rembourser les de, pas de crédit, donc tout ce qui rentre, je le mets de côté pour justement sur d'autres projets, euh, euh, faire des plus gros projets avec. Euh, donc, es en train aussi. de constituer une épargne oui, grâce, à, notamment, enfin, j'allais dire notamment la location pour durée, mais avec euh, la location de votre maison aussi, puisque tu payes zéro crédit aujourd'hui et que la totalité de, de la location des deux maisons te permet de mettre beaucoup d'argent de côté tous, tous les mois. Donc, en fait. as bien raison, il faut, il faut en profiter. Moi, bon, je voudrais simplement rajouter également une chose, c'est que en conservant ces maisons. Eli bénéficie non seulement de la rentabilité locative, euh, qu'on vient d'évoquer, mais également de tous les autres leviers qu'apporte un investissement immobilier et qu'il n'aurait pas pu profiter s'il avait revendu tout de suite. Et je parle ici de deux effets de levier très importants. À mon sens, le plus important, l'amortissement du bien. Et le deuxième, eh bien, le fait de, de, de profiter d'un financement sur une longue période de temps. Avec une mensualité qui est relativement basse par rapport à ce qu'il loue. Donc, il profite de ces deux gros leviers dont, dont il n'aurait pas pu tirer avantage s'il avait revendu tout de suite. Malgré que en revendant tout de suite, il aurait pu également faire une très belle opération puisque euh, quel est le montant que tu aurais pu envisager obtenir en, en revendant les deux maisons en termes de plus-value, euh... sachant que, que tu viens juste de terminer euh, la construction de ces 000, 000 euros. Combien C'est euros. Alors 600 000 euros, c'est la revente des deux maisons La revente des deux maisons. Et euh, en, en plus-value, tu as un crédit de combien là-dessus Là, là j'ai un crédit de 300 000. D'accord. Donc, euh... donc 300 000 euros de plus-value. 300 000 euros de plus-value. Voilà, donc, le calcul, euh... est, simple. <rire> le, le calcul est, est plutôt simple. Donc, une très très belle opération. Évidemment, ces 300 000 euros de plus-value, euh, même si Ellie n'a pas revendu ses maisons, mais il, il continue à les, à les, à les conserver. C'est encore à lui. C'est juste stocké en attendant qu'il revende un jour. Et le troisième levier dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, donc qui va pouvoir bénéficier c'est également de la revalorisation de ces maisons chaque année avec l'évolution du marché de l'immobilier et notamment sur la maison individuelle qui est aujourd'hui la plus grosse progression en augmentation de valeur par rapport à, à, à n'importe quel autre bien sur le marché immobilier actuellement en France. Donc tu vas également profiter de ce troisième levier. Et le jour où tu revends, dans 5, 6 ans, 7 ans, peu importe, le jour où tu voudras revendre, eh bien tu vas euh, encaisser cette plus-value qui sera encore plus importante que celle que tu m'annonces aujourd'hui, justement grâce à, à, ce, de, à ce levier pardon, de, la, euh, de la revalorisation. Ben, C'est une très très belle opération, encore bravo à toi, bravo surtout euh, par le fait de t'avoir lancé, de ne pas avoir eu euh, peur de te lancer dans ce type d'opération, parce que la plupart des personnes comme toi, de ton âge et avec ton, ton, euh, ton, ton revenu, se dirige davantage vers du petit studio à rénover, dans des petites villes retirées à la campagne. Mmh. Bon toi tu pas du tout fait ce choix-là et il est plutôt payant ce choix puisque okay. le, le, le, la réalisation est vraiment vraiment belle et avec une très très belle rentabilité. Donc euh, merci encore euh, de m'avoir reçu Ellie mmh. merci à toi, bravo encore pour cette opération et euh, si vous avez aimé euh, cette vidéo, bah, abonnez-vous à la chaîne d'abord et puis marquez-nous surtout euh, vos commentaires en dessous pour nous dire si vous aimeriez euh, bah, faire une opération comme celle d'Élie ou pas ou si vous avez d'autres questions. Merci bien et moi je vous dis à la prochaine vidéo.